Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons avoir une petite discussion sur les sémaphores et les moniteurs. Donc moniteurs et sémaphores, ce sont deux objets de synchronisation qui sont extrêmement connus en programmation concurrente. Je vous présente en premier le sémaphore qu'on a présenté en dernier. C'est un mécanisme qui est extrêmement simple, qui n'est pas adaptable, mais qui est adapté à des situations extrêmement simples. Typiquement, pour tout ce qui est mutex et ressources banalisées, vous devez préférer l'utilisation d'un sémaphore pour les gérer. Pour ce qui concerne les moniteurs, c'est un mécanisme qui est plus complexe mais qui est adaptable. Donc vous allez construire le moniteur qui correspond à votre situation. Donc dans ces situations-là, préférez les moniteurs. Alors, je vous rappelle, j'ai déjà dit dans les séquences que l'un est implémentable avec l'autre et vice versa. Et d'ailleurs, on va regarder comment on implémente facilement un sémaphore à partir de moniteurs. Donc voici ici juste ma petite classe, c'est ma for avec moniteur. J'ai un compteur que j'initialise à la valeur qui m'est transmise, la valeur du moniteur. Et puis j'ai deux méthodes qui sont indivisibles, donc j'utilise la directive synchronize au niveau de la méthode, ça va très très bien, pour P d'un côté, pour V de l'autre. Tant que eh bien, mon compteur est égal à 0, je fais le wait et puis je cache l'exception au cas où. Alors là, évidemment, dans la façon dont j'implémente les choses, je ne sais pas quoi en faire. En fait, logiquement, il faudrait que je dise que ça peut lever l'exception et puis je renvoie à l'envoyeur parce que je ne sais pas quoi faire. Et puis dès que je sors, je décrémente le compteur et puis lever, bah, tout simplement, j'incrémente le compteur et je fais un notify all au cas où il y aurait quelqu'un qui serait bloqué. Je n'ai même pas besoin d'utiliser un rentrant lock ou des choses compliquées, je peux me contenter en fait, je n'ai besoin que d'une seule file d'attente, la file d'attente sur laquelle les processus ou les threads vont se bloquer au moment d'exécuter le P. Et dans ce cas là, j'utilise finalement la condition qui est implicitement associée à un objet et donc à l'objet moniteur que j'ai créé. Je n'ai même pas besoin de créer un objet à l'intérieur en plus, puisque l'exclusion mutuelle, elle m'est assurée ici par la directive synchronized. Donc, euh Ici, effectivement, je pourrais utiliser euh, les lock lock en locks, mais vous sentez bien que ça serait encore plus lourd d'accord Là j'utilise les sémaphores minimalistes, ceux qui sont implémentés dans les classes Java. Alors bien évidemment, là j'ai implémenté pas les sémaphores à la Java, j'ai implémenté les sémaphores de Dijkstra, parce qu'en fait, dans la plupart des environnements, c'est ces sémaphores là que vous trouvez. L'implémentation monétaire par le sémaphore, on l'a dit déjà dans une séquence, rapidement, c'est plus compliqué. En fait l'idée c'est qu'on va utiliser le sémaphore pour bloquer les processus. Et donc chaque sémaphore va nous amener sa file d'attente pour le P, à ceci près que c'est un peu délicat, il faut qu'on a intérêt à gérer, euh, en fait on n'a pas de test sur le P si on prend le sémaphore de Dijkstra stricto sensu. D'accord Donc il va falloir qu'on fasse attention pour ne pas se bloquer accidentellement. Donc On pourra éventuellement dans certains cas avoir envie de doubler euh, des compteurs pour pouvoir tester euh, si on va se bloquer sur le P ou pas. D'accord Et euh, donc là ici, euh, ben, quand je vais me bloquer sur une condition avec un weight ben, je vais utiliser le P d'un sémaphore. Euh, le déblocage sur un signal, vous savez avec le système de priorité, fait que j'ai avoir besoin d'un sémaphore pour me bloquer quand je fais un signal et savoir que je fais d'abord un V sur le sémaphore qui bloque les, signaux, les gens qui font des signaux, euh, préférentiellement aux autres, en général je n'ai jamais plus d'un qui est bloqué sur un signal dans, le, dans le, le moniteur et puis pour la gestion des données j'ai besoin d'un sémaphore en exclusion mutuelle. Donc on trouve bien n plus 1 plus 2. Alors euh, en exercice jouez à faire l'implémentation c'est assez rigolo hein, je veux dire euh, alors évidemment vous le faites avec un moniteur type mais prenez un moniteur qu'on a déjà euh, créé et réécrivez-le avec des sémaphores en lieu et place euh, d'un réentrant clock par exemple. Donc ici bien évidemment, j'implémente le moniteur dehors stricto sensus et pas les moniteurs à la Java bien évidemment. Et en guise de conclusion, ben, on peut dire euh, en riant euh, tout est dans tout et réciproquement. <rire> Donc ce qui, ce qui compte en fait, c'est qu'il faut que vous sachiez choisir l'entité qui proposera l'interface la plus adéquate. Et là il vous faut penser utilisateur. Pas utilisateur au sens euh, utilisateur de mon programme, mais utilisateur de ma bibliothèque. Si vous avez une bibliothèque euh, que vous voulez rendre euh, thread safe et pour laquelle vous allez mettre des entités, des mécanismes de synchronisation, et bien vous avez vraiment intérêt à faire attention parce que si vous mettez des mécanismes de trop bas niveau, et bien, un utilisateur pas averti pourra s'en servir mal et du coup ça pourra générer des interblocages. Là où si vous utilisez la bonne entité, quelque chose d'un peu plus sophistiqué mais d'un peu plus clair, peut-être pas avec des, des sémaphores mais avec un moniteur, eh bien l'interface sera plus propre et du coup ce sera plus difficile de faire des erreurs. Mais bon, voilà, indépendamment de ça, effectivement, ben c'est un petit peu ce qui est illustré par cette courbe de, de Klein, enfin ce volume de Klein, c'est qu'effectivement, euh, je n'ai qu'une surface, je peux faire l'un avec l'autre et l'autre avec l'un et finalement la mécanique de base, il faut que vous... Si je vais jusqu'à l'assembleur, la mécanique de base c'est le test and set ou le compare and swap. C'est le seul cas de figure où vous avez des instructions qui sont indivisibles au niveau assembleur. Et en fait, ces mécanismes d'un peu plus haut niveau, on les fait à partir de ces instructions élémentaires. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.